Un nouveau Challenger Te souviens-tu de... Comment on joue à ce jeu Laisse-moi te le rappeler. Connaissez-vous Pony Island J'en entends déjà qui crée dans la foule. Inscription est un jeu créé par les mêmes développeurs. Je ne parlerai que de la première partie pour ne rien spoil du reste. Son principe, me demandez-vous, imaginez un Hearthstone en bien plus dark, avec des mécaniques différentes, et en plus intéressant, car on y ajoute du lore et des personnages iconiques. Le principe de la première partie Celle-ci est une aventure mêlant des combats de cartes tendues et des décisions importantes à prendre. Et du lore, car au fond de compte, c'est tout ce qu'on aime. Le jeu introduit de nombreuses mécaniques et des différentes cartes, classées par tribus. Parmi elles se trouvent les tribus des insectes, des loups, des reptiles, des oiseaux et des cerfs. Bon, il y a aussi les écureuils, mais on aura le temps d'y revenir. Le maître du jeu, ou Léchi, joue ses cartes en fonction de la progression du récit. Le joueur peut voir les cartes de Léchi avant qu'elles atteignent la frontline Il n'y a qu'une seule ligne pour que le joueur place ses cartes. Pour jouer une carte, des sacrifices doivent être faits. Un écureuil est un sacrifice idéal, car on est sûr d'en piocher un avec la deck ressource qui est uniquement plus d'écureuils. Une carte normalement constituée, possède un coup au nombre de sang qui doit être versé pour l'invoquer, qui sont représentés par des gouttes de sang. Elle possède aussi une puissance d'attaque et des PV. Certaines cartes possèdent des sauts qui leur accordent des bonus. Par exemple, le chat mort est une carte qui coûte un sang, mais qui peut être sacrifiée à l'infini. Il existe aussi les os qui s'obtiennent car une carte alliée meurt, par sacrifice ou par l'adversaire. Ces os permettent à certaines cartes d'être jouées, comme le coyote. Les PV de l'adversaire sont représentés par une balance et donc ne sont pas des HP fixes. Si l'on veut gagner, il faut rattraper le retard qu'on a accumulé lors d'un combat. Sur votre route, vous rencontrerez plusieurs cases. Je ne vais pas toutes les présenter car il y en aurait trop. Vous avez en premier une case pour choisir une carte parmi trois proposés. Il existe d'autres cases, une avec un sac à dos pour obtenir des consommables. Mais parmi les plus importantes sont les cases du trappeur, de la forgeuse de totem, du trader ou du mystérieux mycologiste. Le trappeur permet d'acheter des pots qui servent à obtenir des cartes spéciales lors des rencontres avec le trader. Les pots s'achètent avec des dents qui sont gagnées quand des dégâts overkill sont infligés durant une bataille. La forgeuse de totem sert à inscrire sur toutes les cartes du tribu un saut. Elle vous donnera une partie de totem à chaque fois que vous la rencontrerez. Vous pourrez par exemple, avoir des écureuils que l'on peut sacrifier à l'infini. Il se peut que durant certaines batailles, le maître du jeu décide d'utiliser un totem pour rendre ses cartes plus fortes. Quant au Mycologiste, il permet de fusionner deux cartes identiques pour en faire une plus puissante. Vous croiserez aussi sur votre route, des feux de camp qui augmentent les stats de vos cartes si vous arrivez à faire attention à l'appétit de ceux qui sont autour. Il se peut aussi que vous tombiez sur un hôtel sacrificiel qui permet d'inscrire le saut d'une carte sur celle-là à votre choix. Mais je n'ai expliqué pour l'instant que la surface de ce qui vous attend dans ce jeu. Parlons de Léchi, le maître de jeu, il n'a pas eu d'invité depuis longtemps, mais ce n'est pas pour cela qu'il ira de même morte avec vous, vous n'avez pas intérêt à le décevoir. Vous aurez aussi à la fin d'une zone, une boss battle, qui sont elles aussi des bastards spéciales. Chaque boss possède des cartes uniques et des mécaniques à prendre en compte. Par exemple, le prospecteur transformera toutes vos cartes en or à la fin de la première phase. Mais il n'y a pas que vous et Léchi dans cette cabine. Léchi portera un masque quand il incarnera un personnage important, comme le Prospecteur. Mais certaines de vos cartes ont la faculté de parler, et vous guideront vers la suite du jeu. Même si le je jeu ne parle pas d'ici de la partie 2 et 3, je peux vous assurer qu'elles en valent la peine. <coughs> cette voix me tue. Ok, continuons comme ça. De mon expérience personnelle, je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai suivi de multiples let's play, à la suite desquels je veux encore plus y jouer. Ce jeu regorge de l'or, des moments stratégiques intenses et des de musique incroyable et de graphisme très bien réalisé. Je peux fièrement affirmer que ce jeu est à la hauteur voire bien meilleur que Pony Island. Je tiens aussi à gratifier la qualité de l'écriture et le récit raconté au long du jeu. Pas comme cette vidéo. Inscription est l'un de mes jeux préférés de 2021. Le détail et les soins apportés y sont considérables, mais je vous conseille de jouer par vous-même ou de suivre un let's play. Je vous conseille Manly Badass Hero, ou Mark Player si vous parlez anglais. D'ailleurs, je tiens à vous remercier énormément pour le soutien que j'ai eu sur Lost Synchro. Ça fait plaisir de voir que des personnes aiment ce produit directement créé par mon esprit labyrinthique. Dame, c'est une longue phrase. Je annonce aussi la sortie d'une cover pour début janvier. J'en dis pas plus. Si c'était CG et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien de vos vacances. Bon, j'espère que ce sera bon parce que j'ai pas envie de en faire. Euh... Si vous faire. Je suis si mauvais, les incendies ou plus, de moi je suis les chiens. Ah, je suis le script de la Le script des bêtes. J'utilise mon appareil photo pour mettre des gens dans des cartes. Ah